et émotionnellement. Vous vous sentirez confiant d'être vous-même. Une belle énergie ambitieuse vous rend très efficace dans toutes vos démarches et activités. Vous interagissez avec les autres d'une manière agréable, apaisante et tendre et cela sera très apprécié. Vous vous sentirez très bien dans votre peau et cela vous donne une paix interne contagieuse. C'est une période idéale pour être avec votre douce moitié, vos amis ou les membres de votre famille. Mercredi après 14h, jeudi et vendredi pour le Québec et jeudi et vendredi pour l'Europe. La lune sera dans le cancer, votre sixième maison. Le soleil maintenant dans votre signe vous donne toute la vitalité nécessaire pour naviguer à travers vos journées aisément, bien que parfois vous pourriez avoir la sensation de courir dans l'eau ou courir avec des poids attachés à vos chevilles. Surtout quand des changements inattendus et non sollicités pourraient s'imposer. Ce n'est pas le bon moment de résister aux changements, mais plutôt de vous adapter à ces changements et vivre avec. Et avec votre détermination, vous y arriverez. Samedi et dimanche, la lune sera dans euh, le lion. Votre septième maison et une pleine lune aura lieu dans cette même maison, dont j'ai parlé en détail dans les prévisions mensuelles du mois de février. Alors, je vous invite à les consulter. <cười> Pour la nature du temps durant cette fin de semaine, vous pourriez avoir recours à vos amis ou connaissances pour intervenir dans une situation quelconque ou dans un, dans un conflit ou tension avec une de vos relations, soit personnelles ou professionnelle. Ou bien peut-être intervenir pour vous aider à gagner un contrat ou vous, vous recommander pour une affaire lucrative. Quelques nervosités ou impulsivités au niveau de la parole pourraient s'imposer. L'ambiance de la fin de semaine sera influencée par votre humeur. Alors, essayez de ne pas ruiner cette fin de semaine pour tout le monde. Donc, c'est tout ce que j'ai pour vous, chers verso Je vous demande votre soutien de la chaîne, aimez, commentez et surtout partagez, s'il vous plaît. Je vous remercie à l'avance. Je vous aime beaucoup.